Merci, Monsieur le Président. Chers jeune, ça va Donc euh, Moi, ce n'est pas pour un discours non plus, c'est pour vous dire tous les plaisirs euh, que j'ai ressentis en vous regardant, en vous regardant vous entraîner, et toute la confiance que cela m'a inspiré. Confiance renouvelée à travers les mots du coach de l'ensemble de l'équipe d'encadrement. Demain, je serai avec vous sur le terrain. Et sachez qu'à travers moi, c'est l'ensemble des autorités du Mali qui seront avec vous sur le terrain. J'ai parlé avec le chef de l'État avant de venir ici. Il vous transmet ses salutations et tous ses encouragements. Il est avec vous et à travers lui, l'ensemble du peuple malien va vibrer avec vous. Je ne doute pas de la victoire de demain. Ce n'est pas demain le but, c'est la finale de la Coupe d'Afrique des Nations qui est le but. Bonne chance et je suis confiant. Merci.